En cas de symptômes douteux, même légers, rhume, fièvre, tout, courbature, faut-il aller chez son médecin Donc, on a, on a changé complètement notre mode de procédé. Au début de l'épidémie, on disait aux, aux personnes de ne pas aller voir leur médecin généraliste parce qu'on ne voulait pas qu'ils infectent leur médecin généraliste et qu'ils restent chez, chez eux confinés. Là, c'est complètement l'inverse. Dès que quelqu'un aura le moindre symptôme de fièvre, de tout, de courbatures, de fatigue, de nid qui coule, il faut aller consulter parce qu'il faut poser le diagnostic le plus vite possible de la maladie à coronavirus pour pouvoir isoler les malades. Euh, et éviter l'apparition de cas secondaires. Donc là, il, il est très important qu'on sache tout le nombre, toutes les personnes positives. C'est pour ça qu'il faut que les patients aillent consulter. Et puis, bien sûr, en allant consulter, ils bénéficient d'un meilleur soin hein, que s'ils ne vont pas consulter.